Okay, je suis curieux, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Et puis, tout le long de la conférence, j'étais plié en deux, j'étais crampé. <rire> il est drôle, mais il est drôle. Et euh, ce que je trouve tellement attachant de son humour, c'est que c est, c est, ça vient vraiment du cœur. Est, il est drôle parce qu'il parle de lui, puis il est capable de, de, de, de, de, de se montrer dans l'autour des dérisions et, et, et en même temps amener un message qui est super profond. Alors, écoute, je suis super, super honoré d'inviter François Lemay. Alors, tout le monde accueille chaleureusement, Monsieur François Lemay. Hey! Salut! Hello. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne savais même pas que tu étais à ma conférence à Saint-Jérôme à ce moment-là, donc euh, c'est cool. J'étais là. Oui, ouais, ouais. c'était vraiment le premier contact. Et euh, Depuis ce temps-là, je te suis beaucoup de, de plus près. Je, je veux dire, ça m'a vraiment touché cette conférence-là. Ouais. C'est super ah, beau. C'est cool, ça. J'aime aussi Alors, beaucoup pense... ce que tu partages, euh, William, c'est pour ça que je suis là, en fait. Oui, bien merci. Puis merci, justement, au début du confinement, tu avais partagé mon concert, puis ça m'avait vraiment touché le cœur. Et ça m'a donné un beaucoup de pouces. Il y a beaucoup de monde qui m'ont découvert à travers ben, oui. ça. En fait, c'est euh... ça, notre... quand on est euh, un, éveilleur, en un éveilleur de conscience, en fait, il faut partager ce que l'on yes. veut voir dans le monde. Il faut partager ce qu'on ne veut plus, puis euh, tu sais, et quand je t'ai vu, c'est comme ça me, ça résonnait en dedans de moi, puis j'ai fait comme « Oh my God, OK, ça… » naît euh, un moi j'appelle ça un petit nouveau comme moi j'ai été un petit nouveau au moment donné hein. toi je te vois comme un petit nouveau qui rentre dans cet univers-là mais qui a un message à partager donc c'est pour ça que je suis avec toi hein. on est tous là pour se donner la main ensemble absolument, ben merci ça me touche puis effectivement je, je peux vraiment facilement me sentir comme un petit nouveau c'est vraiment fébrile ici de <rire> ma première entrevue en fait euh, fait que euh, merci, merci pour cette opportunité-là et puis justement tu, tu parles de ça, de partager tu sais, ce, que, ce qui nous touche et tout ça et puis toi aussi, tu as beaucoup partagé en ce temps de confinement, surtout récemment, sur ouais, ta, perspective, ta perspective par rapport à ça. Euh, tu as beaucoup parlé des masques et tout ça. Mais avant de sauter dans, dans le creux de, du sujet, parce que je veux vraiment qu'on aborde ce thème-là aujourd'hui, mais euh, tu sais, toi, euh, tu es, es coach, tu es conférencier, tu es auteur, euh, tu, tu, tu faisais des événements à l'international, par exemple, tes bootcamps. Je ne sais pas si c'était des centaines de personnes ou des milliers même, mais <rire> en tout cas, Ici, si, si on. Ouais. Oui. Ici, on était plus, mon réseau était plus grand ici, Là, c'est rendu de plus en plus grand de l'autre côté, mais ouais, euh, je fais des salles de 400-500 personnes, que ce soit en Europe ou ici, puis le bootcamp ici, on était autour de 700-800-900 personnes en Europe, plus 500, donc peu importe, le, le nombre mais pas si important, <rire> mais il y avait non, de ça. la masse, il y avait de la réponse, euh, ouais. et, et effectivement, le, le, le, ouais, et le COVID est venu influencer plein de choses, c'est sûr, mais but it's ok, c'est parfait. Oui. Ben C'est ça, j'étais curieux de comment comment est-ce que ça, ce, le confinement et tout ça euh, est venu vraiment affecter ta réalité à toi? En fait, euh, je partais moi ici en tournée de conférence euh, avec euh, Jérémy Demé, qui est très bien connu ici au Québec. Hein, Jérémy mm -hmm. va être connu de plus en plus en Europe aussi bientôt parce qu'il s'en va ouvrir sa, sa carrière en Europe, même s'il vient de, le, de, de la France. Il était plus connu, il est plus connu ici. Je, partais, je partageais une tournée de conférence avec Jérémy qui s'appelait euh, La Vie en fait. Et euh, la tournée était sold out. On a rempli très rapidement son réseau, mon réseau, de la pleine conscience, de l'humour. Pour nous, on connecte énormément. Et pour moi, dans ma vision, c'est de dire, il ne faut pas se prendre trop au sérieux pour pouvoir éveiller les consciences, partager le message. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Regardez la belle, la belle guide qui est autour de moi. Ouais. Hein, je sais pas si tu la vois. <rire> « But it's okay ». Euh, bref, je m'en allais dans cette direction-là. J'avais des bootcamps en France, ici au Québec. Euh, on avait des retraites. On avait plein de choses, en fait. L'agenda qui emmenait beaucoup de sous, il hein, ne faut pas se le cacher, je gagne ma vie aussi en faisant tout ça, mm -hmm. euh, ce qui faisait perdre des centaines de milliers de dollars. Puis à un moment donné, mm -hmm. mais quand on a, on a dû confiner, mais moi, j'ai réagi une journée. Une journée. Ouais. Et je me ouais, rappelle, j'étais biocor... dehors, juste, juste derrière. là, Et ouais. j'ai été, en fait, j'ai réagi à cause de mes attentes. J'avais des attentes. Hein, je m'en allais mm -hmm. dans une direction, où je créais, je cultivais mon jardin. C'est comme si... La tempête, elle vient de passer. Moi, j'ai un jardin ici, elle vient de passer, puis j'ai hâte de manger des sandwichs au tomate. mais ouais. la tempête, elle vient d'arracher mon jardin. Donc, mais je peux tomate. en vouloir après. Je peux en vouloir après <rire> la vie, tu sais. Mm -hmm. Ou je me secoue, je prends ma responsabilité et je me dis voici ce que je fais comme expérience présentement. Il n'y a pas de bombe qui tourne autour de ma tête, il n'y a personne qui rentre avec une mitraillette à essayer de tuer tout le monde dans ma maison. Oui, j'ai de la peine, oui, je suis déçu, oui, je perds de l'argent, mais c'est une étape de, de... de mon évolution. Maintenant, j'ai le choix. Je vais répéter juste pour qu'on comprenne là, ça. Là. Maintenant, là, ouais. j'ai le choix. Okay? J'ai le choix. Véritablement, notre pouvoir, il est là. J'ai le choix de cultiver la peur, la rage, la colère, l'injustice ou de cultiver ce que je veux. Hein? Mm -hmm. C'est OK. L'acceptation, le détachement, prendre la hauteur, euh, euh, faire du nettoyage dans ma vie, profiter de cet instant-là. Et c'est ce que j'ai décidé de faire parce que c'est ce que j'enseigne, en fait, la pleine conscience. Et honnêtement, Will, là, la... Pour moi, c'est une bénédiction le COVID et c'est loin d'être terminé, ouais. mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction ouais. pour l'humanité, c'est une bénédiction pour ma vie personnelle, mais on, on va arriver à le voir en prenant de la hauteur avec le temps en fait. Exactement. Alors toi, si j'entends bien, tu as utilisé cet événement, il y a eu une contraction en fait, c'est ça qui s'est passé, une contraction, une résistance à ça et tu as ouais. utilisé cette résistance pour avoir un regard sur toi-même et finalement… Shifter ou comme toi tu dis switch faire enfin, le switch. Ouais, exact. A, a comme une ouverture de Hey écoute, dans le fond, j'ai le choix là-dedans. J'ai le choix de comment je réagis à cette situation-là. Exact. J'ai le choix. Et moi, c'est drôle parce que euh, je me rappelle où est-ce que j'étais. Tu sais, il y a des moments dans la vie où on se rappelle précisément où est-ce qu'on était. Moi, j'étais dehors avec mon chien sur le bord d'une cabane, une remise en bois avec, avec du bois. Puis là, je regardais dehors et je me disais Ok, là, moi je suis pas comme nos grands-parents on n'arrive pas dans une période de vie où est-ce qu'on doit s'en aller à la guerre et tout ça. Nous, c'est juste différent. Mm -hmm. On vit, mais, mais tu sais, je suis porté par des métacroyances tellement puissantes que tout a sa raison d'être, que tout <rire> est toujours parfait, tout conspire <rire> à nous ramener à la reconnexion, que, euh, euh, que tout change, que rien n'est permanent. C'est comme, ça, ça, me, ça soutient ma vie. Donc, je suis en sécurité, tu comprends, au travers de tout ça, mais le ça. but, le morceau à accepter, c'est que je vais perdre... Dans, dans ma façon que j'avais prévu la vie. Ouais. Tu comprends? C'est ça à accepter. Quand on comprend ouais. ça, c'est beaucoup moins grand. Et, euh, et, et, et, et en fait, je n'aurais jamais, jamais pensé à, à tout ce qui aurait pu émerger à travers moi depuis ce temps-là. Ça a fait de moi un homme, un homme meilleur, le COVID. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. sûr. J'adore qui je suis aujourd'hui. J'adore ma façon ouais. de percevoir la vie puis ma façon de cultiver mon quotidien. Euh, exact Merci, COVID. Tu as du COVID comme une bénédiction, puis je pense qu'on va avoir le temps de, de revenir à ça dans la conversation. Mais je veux je veux juste déposer l'intention. Moi, dans, dans, quand j'ai fait ma première vidéo sur l'art du désaccord respectueux, que je sais que tu as regardé, euh, mon intention, c'était vraiment de, de, de nous aider, puis je m'inclus dans le « nous », de nous aider à naviguer ce que j'appelle maintenant affectueusement le nouveau Wild West, qui est un peu euh, les médias sociaux en ce moment, où il y a tellement, tellement de discorde, où il y a tellement de… D'émotions de, de, de, de, de, brutes qui est, qui est pitché à droite et à gauche, tout ça. Alors, comment nous, on peut naviguer ça sans, sans perdre la tête, mais toujours en, en quelque part en, en, en étant capable de, de porter notre opinion, notre perspective euh, aux autres? Ouais. Parce que je crois que c'est à travers le, le partage des perspectives que c'est comme ça qu'on grandit ensemble, right? Puis clairement, on est en train de vivre quelque chose de collectif en ce moment. Ouais. Alors, ça, c'était mon intention. Toi, récemment, tu as fait un live, tu t'es prononcé sur le port du masque. Et euh, à ce que je comprenne, tu as eu 900 personnes sur ton live et pour toi, c'était du jamais vu. Okay, en, part, direct. En, cas, en direct. En direct. J'avais oui, 977 ça. personnes en direct sans en faire d'annonce, sans exact. faire quoi que ce soit. Donc, Spontanément, euh, là. <rire> J'ai allumé mon téléphone comme ça puis hey, salut la gang. Puis je n'avais pas fait parce que moi, je n'ai pas pris position durant le COVID. Exact. Durant le confinement. Moi, je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. hein, parce que j'ai oui, fait un live sur les réseaux sociaux, je me suis fait bombarder de, mais pas ouais. bombarder, mais 200 000 vues, 4 4000 commentaires quand j'ai terminé le live. Puis là, je me suis dit, OK, moi, si je prends de la place sur les réseaux, là, je vais juste venir saturer mon esprit et je ne profiterai pas de cet instant-là pour venir me purifier, me désaturer. Donc mm -hmm. moi, je voyais plein de monde en mouvement, mais moi, je n'étais pas en mouvement sur... pendant le confinement. Je faisais du ménage, du ménage ailleurs, mais je suis revenu, exact. ça fait peut-être quoi, un mois et demi environ, là. C'est ça. Et effectivement, Alors, là, il y a eu 7, 967 personnes en direct, ouais. là. Alors, j'imagine que ce, ce nettoyage-là que, que tu as fait t'a aidé en quelque sorte. Moi, ce que je, ce que je voulais te demander, c'est que tu savais que cette vidéo-là, ou, ou même que ton post sur le masque avec l'image de toi, que ça allait créer une, polar... une polarisation. Puis j'ai même lu certains commentaires du monde qui étaient déçus de toi et tout ça. C'était Il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie autour de ça, on va le dire comme ouais. ça. Alors, je me demande, toi, qu'est-ce que tu as retiré personnellement de cette expérience-là? Euh, bonne question, en fait. Euh, <rire> en fait, c'est comme, il ne faut pas essayer de gagner un point de vue. Mm -hmm. C'est génial, un dialogue. Mais ouais. un dialogue, c'est, je te partage mon point de vue, tu me partages ton point de vue, qu'est-ce que tu penses que c'en est, puis ça ne l'arrêtera jamais. C'est parfait d'avoir un dialogue, mais de vouloir mmh. faire arriver un point de vue. Et moi, en fait, ce qui me partage à faire des... des ce, qui, ce qui me pousse à faire des partages c'est pour aider ma communauté. Mm -hmm. Parce que moi, je n'ai pas été là pendant un bon bout. J'étais dans mes communautés privées, des gens en formation. Je faisais des webinaires, des lives régulièrement. Je permettais aux gens d'avoir un autre regard, d'observer, de prendre leur responsabilités, de choisir consciemment. Mais sur ma grande communauté, je ne le faisais pas. Et j'avais non beaucoup de messages en disant « Mon conjoint est rentré dans des vidéos de propagande, puis de là, il a peur de tout, puis le prochain ordre mondial. » Je recevais plein de choses comme ça. Ouais. Et, et moi-même, je suis allé voir tout ça, mais moi, j'ai les outils, je me maîtrise très bien, puis j'ai une faculté de calmer mon esprit, de me reconnecter ouais. avec ma véritable nature, mais ce n'est pas tout le monde qui a qui ont marché ce terrain-là. Et à un moment exact. donné, le, le souffle était là de dire OK, il faut que je donne un coup de pouce à ma communauté, mais il ouais. ne faut pas essayer de gagner un point de vue. Mm -hmm. Donc, effectivement, tu as raison, quand j'ai pris la photo avec mon masque, en fait, j'ai posé ma réalité. Moi, je le mets, ouais. le masque. Ce matin, un... on était huit amis, on se réunissait dans un restaurant pour échanger. J'ai mis mon masque pour rentrer dans le restaurant. Et quand je suis allé m'asseoir, j'ai une amie parmi ces huit-là qui ne veut pas faire de câlin, qui ne veut pas donner de bec. « C'est OK, je te respecte. Mm -hmm. » Ce pas parce que tu ne comprends pas. Et les autres, tu comprends, il ne faut pas gagner un point de vue avec ça. Mais il faut ouais. vivre selon notre vérité du moment. Donc okay. moi, j'ai partagé mon masque et, et le message était euh, « Je m'adapte temporairement. » car cela aussi changera. C'était ça, accueillir mm -hmm. ce qui est. Et là, il y a plein de personnes qui ont pensé que j'étais un mouton, je m'adaptais, peu importe ouais. ce qui se passait. Tu sais. il, y a, il y a de tout uh -huh. qui circulait. C'est OK. C'est ce qui m'a stimulé mon live. Parce que le live n'était ouais. pas prévu. Là. Non, c'est ça. Puis dans le fond, toi, tu as juste partagé ta réalité. Puis c'est ce que je disais moi aussi de comment soyons détachés de nos points de vue, soyons détachés de nos opinions. Parce qu'en quelque part, ce, ce qu'on est en train de vivre collectivement, on l'a créé. <rire> Alors qu'on qu puisse l'observer, qu'on puisse en parler, mais si on finit par être attaché à un point de vue, à vouloir convaincre absolument l'autre, moi je me suis observé plein de fois dans cette dynamique-là, puis je me rendais juste malheureux, j'étais en colère, j'étais pas content, j'étais comme, <rire> je créais de la discorde dans mes relations. C'est quoi cette histoire-là <rire> voilà, Et quand j'ai pris le temps, c'est ça, quand j'ai pris le temps de respirer puis de dire, hey écoute là, pourquoi est-ce que je suis tellement attaché à, à, à convaincre l'autre de ce point de vue là. C'est ça. La réponse c'est que j'avais peur. Exact. j'ai peur. Exact. <rire> et, et, et il est là le vrai challenge. Exact. C'est pas, pas là, le, le vrai challenge. C'est pas que les bactéries ça. passent au travers du masque. C'est pas que ça n'existe même pas les bactéries. C'est pas que le vaccin. C'est pas qu'il y a un ordre mondial qui va profiter de nous. C'est pas qu'il y a des, des pédos, je sais pas trop quoi. C'est pas ça. C'est c'est c'est la non-tolérance, la non-acceptation non de ce qui est, puis on a toute peur d'avoir peur, parce qu'on est dans l'ignorance de qui nous sommes vraiment. Bingo. Mais c'est génial! <rire> oui. Mais c'est génial! Parce qu'à cause de cette contraction-là, puis cette polarisation-là, on va commencer à souffrir, puis après la souffrance, vient la conscience. But it's a process! Il mm -hmm. faut accueillir temporairement les, les polarisations, les incohérences les plus profondes qui se passent, parce qu'après ces incohérences-là, va commencer à venir un éveil de conscience. Juste qu'on voudrait contrôler que ça aille plus vite que, ce que... Et, et, et on n'y arrivera jamais. La planète est en évolution. Le COVID, c'est une bénédiction au travers de tout ça. Mais il y a de la souffrance accompagnée de tout ça. Exact. Puis en quelque part, dans une autre perspective, on peut même dire, si on, si on se met dans la position où est-ce qu'on croit à ce, cette espèce de nouvel ordre mondial, tout ça, etc., on peut se même dire, hey, écoute, là, cette gang-là aussi est au service de Dieu finalement. Cette gang-là est, est au sûr. service de l'évolution de la conscience aussi, you know? <rire> Mais c'est tellement ça. Est-ce que j'y crois euh, au nouvel ordre Mondial qui veulent faire ça? Mais je suis sûr que ça existe. Ben, Est-ce est que j'y crois qu'il y, y a des sectes qui se ramassent et qui font plein d'affaires qui ont pas de sens? Mais je suis sûr que ça existe. Mm -hmm. Est-ce que j'y crois que la manipulation puis le virus? Ah, je suis exact. sûr que ça existe. Est-ce que je crois que ça va arriver? Ah, c'est là la question. Moi, uh -huh. j'ai une foi en la vie. J'ai une foi en, en l'homme. J'ai une foi en l'homme, mais j'ai une foi en la vie qui coule en l'homme. J'ai une foi en la lumière, en la divinité. J'ai une foi que, comme tu as dit, ces gens-là, par qui ils sont, par leur vérité du moment, vont venir stimuler la vérité de la masse. C'est essentiel qu'il y ait de la résistance, de la, de la souffrance. C'est essentiel. Donc, effectivement, ouais. Hitler, c'est un être de lumière. Donald Trump, <rire> c'est un être de lumière. Comment non, tu peux dire ça, François God. Comment Mais tu. C'est peux... sûr que oui! Il n'y a, a pas le diable ou, ou, ou le divin. Non. Tout est d'ordre divin, tout est la vie, tout est lumière, avec une conscience endormie, avec des gens qui suivent leur vérité. C'est OK. Ouais. C'est OK. Puis même, même selon une certaine lecture métaphysique, on voit que le diable est au service de Dieu. Le diable mmh. a le rôle de, du Joker, tu sais. <rire> Moi j'en vois pas qui... de diable. Non, c'est ça, je comprends. n'en vois Mais pas de diable. C est, c est, Donald Trump, c'est pas un diable. Eh oui, c'est ça. Arruda, c'est pas un diable. On va parler pour les gens mmh. du Québec ici. Ouais. <rire> en, en, mmh. en fait, en fait c'est simple. Là. Tu veux cultiver la joie, le bonheur, le détachement, la fréquence. Tu veux cultiver la peur, l'angoisse, l'envie, l'insatisfaction, le stress, le, le manque, la survie. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Laquelle tu vas cultiver. Et, et tout ça va nous emmener à un éveil de conscience. Il faut pas oublier que l'humanité est en évolution. Et depuis longtemps... Mm -hmm. là ça va très rapidement grâce à mm -hmm. des gens comme toi grâce aux réseaux sociaux et toutes ces choses là mais en même temps on va, on va passer dans le d'heure. il va y avoir, c'est normal mais en... moi j'ai oui. une foi absolue en la vie, je mettrai <rire> toute ma fortune mes enfants, ma femme tout ce que j'ai, all in j'ai une foi absolue en, en la vie ben là dessus on est d'accord en tout cas moi, moi aussi je partage tout, tout le temps un message optimiste à travers tout ça parce que tout ce que je vois là dedans c'est de, de l'évolution c'est vraiment de l'évolution puis toi, je sais que tu as une, une, une confiance totale, en, en fait, en, dans, dans l'enseignement que tout change, la vérité ah ouais. universelle même. Tout change, tout change, tout ah change. Oui. Alors toi, tu dis souvent, il va y avoir un après-Covid, il va y avoir ah un, oui. tout change, tout change. Et puis, moi, je crois, dans, dans mon observation, c'est que je crois que il n'y aura pas de retour à la normale, il n'y aura pas de retour à ce qu'on avait avant. Il y, disent, Il y a certaines personnes qui disent « ça, c'est une bonne chose ». Il y a certaines personnes qui disent « ça, c'est pas une bonne chose ». Mais là, ce que… <rire> c'est pas grave. Moi, ce que je veux te demander, c'est quel rôle penses-tu qu'on a à jouer en tant qu'individu dans définir le monde qui va émerger post-COVID simple simple, simple, simple, simple. Incarner ce que tu veux voir. Yes. Chacun de notre rôle, c'est d'incarner ce que tu veux voir. Donc mmh. moi, ce que je veux voir, je veux pas voir des gens qui mettent le masque puis qui acceptent le COVID. C'est pas ça, moi, hein, ouais. mon message. Mm -hmm. Moi, je veux pas voir un gouvernement qui me respecte. C'est pas ça, mon message. Moi, je veux voir un monde d'amour, de bienveillance, de tolérance, d'acceptation, de comprendre qu'il existe de la polarité, qu'il existe le noir, qu'il existe le blanc, et que ça l'existera toujours. Parce que le jour qu'il n'existera pas les polarités, le monde n'existera plus. Oui. Donc, c'est essentiel. Donc, moi, mon message, c'est tolérance, amour, acceptation, accueil, mobilisation, co-création. Connais qui tu es. Afin d'activer ta magie, ta vérité. Puis c'est la seule façon qu'on va arriver à transformer le monde. La seule façon. Exact. Il y a Christine Mais... qui nous dit, mettre les étoiles oui, dans dit. ses yeux. <rire> Effectivement. Effectivement, prendre de la hauteur, mettre des mm. étoiles dans ses yeux. Mais pour moi, je me rends compte, là, on parle. c'est vrai que l'amour va guérir. Ça prend beaucoup d'amour. Ça prend des gens qui vont arriver à, à se calmer pour se réaligner, pour connecter avec leur paix. Ça va, de, va, ça va prendre de la vigilance. et La vigilance se développe avec la maîtrise, avec la pratique. Ça ne s'achète pas dans une formation sur, sur, sur, sur les réseaux sociaux. Et ça va prendre exactly. une volonté de détachement et de tolérance. Mm -hmm. Parce que la manière qu'on est en train de faire là, c'est comme si on veut se battre pour que tout le monde pense comme nous. Ouais. Mais pour avancer, il faut se détacher de l'opinion que tout le monde a de nous. Hum. Mm. Pour, pour, pour faire des lives comme ça, il faut que tu te détaches pour la même affaire pour moi. C'est comme, il, il, faut que, il faut que je me détache de l'observation de mon frère, ma mère, mes, mes, mes, mes parents, mes amis, pour devenir la personne que je suis. Et aujourd'hui, j'ai une vie qui est pleine de sens et de cohérence. Mais là, on est en train de le faire à l'échelle de l'humanité. Mais pour que ça se fasse à l'échelle de l'humanité, il faut que le, chaque individu le fasse dans sa propre vie. Exactement. Tolérance, des différences. Parce que le jour où est -ce il n'y a pas de tolérance, on vient de perdre notre centre. Donc, imagine que ça, c'est, on appelle ça l'équanimité. Imagine ça, c'est l'équanimité. Et là, il n'y a pas de tolérance, oh, tu tombes en aversion. Et là, tu tombes en addiction de vouloir faire arriver ton point. Et en aversion, et là, tu as complètement es perdu ta connexion de qui tu es. Et là, tu es embarqué mm -hmm. dans le même jeu que tout le monde. Exact. Mais ça, c'est parce qu'on est ignorant de qui nous sommes pour l'instant. Je pense que oui aussi, puis je vois un commentaire ici qui, qui m'amène une, une réflexion, c'est quand on est solide dans qui on est, Puis on, on se connaît soi-même, on a fait le travail d'intégration justement, d'utiliser certaines pratiques, euh, comme tu dis souvent, de re simplement respirer, la méditation, etc., il y en a plein, pour vraiment être dans son centre, Bien, ça nous permet de plus en plus d'aller voir ces zones-là justement d'ombre, d'aller nettoyer notre marde, <rire> comme on dit des fois. C'est ça. Puis, en ce moment, je crois que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vivre non seulement euh, une situation qui appelle à un éveil individuel, mais aussi qui appelle à un éveil collectif. De ouais. qu'est-ce que l'humanité collectivement peut devenir, peut être, peut, euh, peut rayonner en tant que collectif. Et donc, là-dedans, on a ici le commentaire de Monica qui dit « Vous n'avez pas travaillé le, le bas astral diabolique ». Elle parle de cette chose, mais c'est clair qu'il y a... Une, une fréquence collective qui est très, très, très de basse fréquence. Et puis, d'être de, de, centré, ça, c'est numéro un, d'être centré dans notre puissance, d'avoir fait notre travail intérieur, ben ça nous permet d'aussi servir le travail collectif à ce niveau-là. Et, et, et la basse fréquence, elle fait partie du travail collectif. Absolument. Elle est essentielle. Elle est essentielle dans mon Absolument. jardin... J'ai des hauterelles, des j'ai des vers de terre, j'ai des libellules, j'ai des colibris, j'ai des guêpes. Tout est essentiel dans ce système-là. Il y a une systémique Exactement. qui se crée et c'est beaucoup plus intelligent que nous. Et c'est pour ça mm -hmm. qu'on doit avoir une tolérance. Parce que si on n'a pas de tolérance, on a, on a peur de se faire avoir par les basses fréquences. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur de se faire avoir par les basses fréquences? On tombe avec eux. On Exactement. tombe en basse fréquence. On leur donne notre pouvoir finalement. Ou simplement par ignorance de comment on fonctionne. Et là, on veut mmh. se battre, mais là, on tombe dans... Il ne faut jamais oublier... C'est toujours une question d'énergie, ce que tu émerges. Quand tu veux te battre contre quelqu'un que tu penses qu'il est en train de manipuler, qu'il est en train de pousser ton venin dans, dans, dans, dans ce monde-là, la, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est très simple. <rire> Observant-toi, comment tu te sens. Tu te sens apaisé, tranquille, en paix, répète. Si c'est stress, angoisse, anxiété, émotion, peur de te faire avoir... Ça veut dire que ta façon d'être, elle n'est pas alignée avec ta vérité profonde. C'est simple, simple, simple. Donc, les gens qui sont dans anxiété constamment, puis qui regardent des vidéos de plein de propagande tout ça, mais vous cultivez votre esprit à nourrir. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu que ça existe. Mais pendant oui. ce temps-là, on nourrit l'esprit. L'anxiété émerge, les problèmes de sommeil, les problèmes de digestion, le psoriasis, Tu comment ça aller moins bien. Mais oui, mais avec quoi tu nourris ton esprit? Pendant oui. ce temps-là, peu importe ce qui se passe sur la planète, il y en a qui sont très, très, très heureux. Il y en a qui se réalisent. Il y en a qui sont dans l'abondance. Il y en a qui rient. Il y en a qui connaissent l'amour. Il y en a qui. Le seul moment à qui fait. est important, c'est lui ici, là, moment présent. Comment tu Tout es là-dedans? Tout à fait. Et moi, moi j'amène beaucoup aussi le, le concept de vigilance. Je sais que tu en parles aussi de la vigilance. C'est la clé. Moi, moi, <rire> moi, moi je, je vais là-dedans, puis je regarde ces choses-là, mais c'est vraiment par passion. Par contre, j'ai remarqué quelque chose en m'observant là-dedans. C'est que si je donne trop d'attention, un moment donné, il y, a, il, y a un, il y a un shift en moi où est-ce que là, ça génère euh, une basse énergie, où est-ce que là, ça génère euh, des fois de l'anxiété ou, ou peu importe ce que c'est. Puis c'est là où j'ai la vigilance de me dire, « OK, regarde, <rire> c'est-tu ça ma réalité du moment présent? Je peux lâcher ça, c'est cool, j'ai regardé, j'ai eu du fun. Là, je vais aller faire quelque chose pour moi. T'sais. Je vais revenir voilà. dans ma lumière. Voilà. » Et voilà. Et de créer cet équilibre-là, je pense que… Et, et, et ça, c'est ce ça que là. tu viens de dire là, c'est notre pouvoir de choisir. Exact. Et, et, et le fait d'avoir de, des vidéos comme ça qui emmènent une incohérence profonde nous magnétise. Combien que personnes qui ont fait exploser leur page Facebook, leur page YouTube cette année, juste en partageant des propagandes, juste en partageant ouais. de l'incohérence, il y en a qui ont profité ouais. de toute cette manne-là. Tout ça, ça. Maintenant. Il y a un marché, le marché de la peur. Les médias, c'est ça. Et là, on critique ouais. les médias sur notre page YouTube. Puis tu dis, oubliez pas de faire votre like. Hein? Mais oui, tu fais la même affaire que les médias de l'autre côté. T'sais. Donc maintenant, en fait, de semaine, euh, j'ai regardé une vidéo qui a été très populaire. Que Moi, moi, j'ai pas nourri. J'ai nourri au début du COVID. J'ai regardé. Après ça, j'ai fait tellement, OK, maintenant, j'ai le choix. Je vais cultiver ce que je veux voir. Et, et moi, c'est pour ça que le COVID a été une bénédiction. J'ai été mm. temporairement déçu de certains amis même qui étaient en développement personnel. Puis après ça, je suis venu comprendre en disant, mais non, c'est quoi ces grands noms-là, ces gens pour lesquels, lesquels j'ai d'énormes respect, qui aident énormément le monde. Leur vérité du moment, en ce moment, c'est de soulever des points. Même si je ne suis pas en, en accord avec eux, ils ont leur rôle dans l'écosystème. Okay? Mm -hmm. En fin fait, de semaine, j'ai regardé une vidéo euh, qui a été populaire, tu l'as peut-être déjà vue, on m'a partagé plein de fois, c'est euh, euh, euh, Guy ou Guylaine Langteau, là. Je ne sais pas si tu oui. l'as vu, elle a partagé, euh, bref, elle a, a, a, a s'est révoltée par rapport au gouvernement, elle couper sa citoyenneté et tout ça. Puis c'est oui. une femme plein d'amour, plein de, plein, plein de sens, en fait. Mm -hmm. J'ai trouvé ça beau. Est-ce que je suis en accord avec tout ça? Mais non, mais, mais, mais, mais, mais, mais attends, attends, attends. On n'a pas à être en accord non plus. C'est ça. Parce que toi, Will, tu me partages ton point de vue. Mm -hmm. Moi, je partage mon point de vue. Alors, moi, je te dis... Hey, Will et tout le monde qui regarde, là, la vie, c'est un bouquet de fleurs. La vie, là c'est une tasse de café. La vie, là c'est une plante et c'est une porte ouverte. La vie, je vous garantis, c'est une porte ouverte, c'est des fleurs et c'est une tasse de café, je vous garantis. Et vous, vous me dites, mais non, mais non, es dans l'une, François, allume, la vie, c'est des poutres. La vie, c'est des fenêtres. La vie, c'est un mur de briques à l'arrière. Oui, c'est une plante. Non, non, non, non, non, tu ne comprenais pas. La vie, c'est des fleurs. La vie, c'est une porte ouverte. Et là, vous allez dire, « allume mon sang dessin, tu dors au gaz. » La vie, c'est une plante. La vie, c'est des poutres. Et pourtant, moi, je vous partage ma perception de la réalité. C'est une porte ouverte, c'est des fleurs, c'est une tasse de café. Donc, à chaque fois qu'on voit la vidéo de quelqu'un, si on fait comme, je suis tellement d'accord, mais oui, mais c'est parce qu'on vient connecter à, sa, à la fréquence de qu'est-ce qu'elle voit. Mais la vie, c'est tout ce que vous percevez et son contraire. Mm -hmm. C'est tellement important. Oui, on le voit, ouais, on parce le voit que partout. C'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie et c'est ce qu'il y a en dedans, la vie. Et ce que vous partagez en ce moment, c'est ce que vous faites comme expérience. La question à se poser, est-ce que ce que je fais comme expérience en ce moment me convient? Sinon, regarde une place qui va t'emmener en fréquence. Ce n'est pas d'être un mouton, ce n'est pas d'être endormi, ce n'est pas de fuir une réalité, c'est de choisir une vie pleine de sens et de conscience. Tu es dans le plus grand jeu de la vie où est-ce que tu as un pouvoir de manifestation? Et pour moi, notre... Notre, notre, notre responsabilité ultime est celle-ci, mets ton attention sur ce que tu veux voir dans ce monde mm -hmm. et ouais. pour ça il faut se connaître puis certaines personnes vont dire mais là tu fais l'autruche mais c'est ça exactement mais c'est <rire> pour ça que ça prend de la tolérance ouais. tu sais-tu quoi Will, Will, j'ai eu euh, un euh, euh, vendredi quelqu'un qui a vu un de mes lives ouais. et, euh, avec mon masque donc avec un délai, je pense que ça fait trois semaines que je l'ai fait puis qui me dit, j'étais très déçu, mais c'est bien normal, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement achète les influenceurs. Non. Là, elle est en train de me dire je me fais acheter par le gouvernement. Là, j'ai fait comme, viens ici, calme-toi, calme-toi. Oh my God, c'est OK. C'est OK. Cette personne-là, elle est souffrante. Cette personne-là, elle est souffrante, puis elle avoir une injustice, puis tout ça. Et là, je lui ai réécrit, j'ai essayé de recadrer, et ça s'est bien passé, mais... Combien de personnes détendent un petit peau, tu comprends rien, tu vois rien, tu es un mouton, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu nous abandonnes. J'ai eu de tout, mais j'ai eu plein de monde mmh. à qui ça fait un bien énorme. Tu oui, comprends? mais c'est oui, Et on sent qu'il y a un besoin. On sent qu'il y a un besoin en ce moment a de, besoin de, de, de recadrer cette situation-là dans une, une perspective lumineuse, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est ça. Pas plus, mmh. pas, pas, pas meilleur, mais lumineuse. Et, t'sais, par rapport à cette personne-là qui t'a critiqué, euh, le gouvernement qui achète les influenceurs, c'est tellement important, je crois, de, de reconnaître qu'en tant qu'humain, on fait tout ça, on, on cherche les preuves de nos croyances. Et voilà. Et voilà. On le fait partout. <rire> partout. Dans nos relations, dans la politique, dans ci, dans ça, on, on cherche tout le temps la preuve de ce qu'on croit. Ouais, ouais, Alors, si on arrive à avoir, le, t'sais, t'sais, de, de, de, d'élever notre, notre vision un peu plus haut, de dire « Ok, mais qu'est-ce que je suis en train de confirmer constamment ouais. ?» Mais ça, ça ouais. reflète vraiment ma croyance profonde. Et si je regarde ça, je peux, je peux questionner la croyance. Je peux me dire « Ok, mais est-ce que ça me sert vraiment, est-ce que ça sert ma lumière, moi, de croire à ça ?» Exact. Exact. Puis la ligne est fine entre... Parce que mon intention c'est pas du tout de me cacher les yeux, de me dire existe. Il a, a, a pas de mal dans le monde, le gouvernement veut ton bien euh, ultime, tu sais c'est pas ça l'affaire là. Mais c'est juste de trouver cette, cette, cette harmonie de dire il y a ça et il y a ça. Exact. En, quelque part, en fait hein? toi toi toi tu joues euh, euh, des bois de cristal, tu joues tu du tambour un peu? Tambour oui. Bon ben euh, si tu cognes à une place qui te fait vibrer. Mm. Et tu cognes sur le côté, là, où est-ce que ça vibre moins, c'est comme ça. Mais quand tu tombes, tu cognes au milieu, c'est boum, boum, là, tu vibres. Mais après ça, ta responsabilité, c'est de cogner où est-ce que ça fait du bien. Ouais. Mais c'est la même affaire dans la vie. Tu veux cultiver où est-ce que ça fait du bien. La, la, la réponse, là, elle n'est pas dans Jésus, elle n'est pas dans le Bouddha, elle n'est pas dans François Lamier, elle n'est pas dans William. La réponse, elle est en nous, le maître intérieur, ton tambour mmh. intérieur. À quoi tu résonnes quand tu cultives une résonance Comment tu te sens Comment tu dors Es-tu dépressif Es-tu anxieux T'en veux-tu à l'humanité C'est simple. Quand t'en veux à l'humanité, c'est parce que t'es déconnecté de ta divinité. C'est simple, simple, simple, simple, simple. Ouais. Maintenant, après ça, c'est ta responsabilité, ton pouvoir de choisir. Parce qu'il existe et il existera toujours le monde de polarité, de poser C'est essentiel. C'est comme si on exact. voudrait tout guérir et tout enlever. Mais non, Mais à cause de d'un, il existe l'autre. C'est ouais. pour ça que je dis que c'est une non-acceptation non, non, non et une non-tolérance <rire> non yes. non de ce qui est, ce qui nous emmène dans notre monde de souffrance, mais tout simplement par ignorance. Parce que l'autre chose qui est important, c'est que là, on essaie de se maîtriser dans une crise avant même de savoir éduquer pour la majorité d'entre nous au début. Parce que quand avant tu t'es Désolé de te François. Pour, avant même de s'être éduqué. Au début. Ah, yes. Parce okay. que, que tu sais, si tu as cultivé ton esprit, tu as appris à te connaître, tu appris à te gérer, à te calmer, à comprendre tes émotions, tes sensations dans ton corps, euh, le, le choix que tu peux avoir, les valeurs que tu peux avoir, que le monde autour te re ressemble, que tout est qu'une question d'énergie, que les grandes vérités universelles qui nous entourent, une fois que tu as compris tout ça, quand tu vis une crise, tu es beaucoup plus en maîtrise de ce qui se passe. Mais si tu t'es jamais posé la question par rapport à ta vérité profonde, quand qu il arrive une crise, tu fais de ton mieux. Hein? Ouais. Imagine, tu es en train de survivre. Déstabiliser. Ben, oui. Et, et c'est ça qui se passe présentement. Les ouais. gens sont en panique, ils n'ont pas de repères parce qu'ils n'ont jamais appris pour la majorité, mais c'est pas grave. C'est grâce à la crise qu'on est en train d'acquérir des outils. Exact. C'est une bénédiction! Merci exact. mon Dieu, <rire> ben, on, cat... est des ouais. on est plusieurs éveilleurs de conscience. On est plusieurs éveillages de conscience qui disent on aimerait ça avoir un monde meilleur, puis on Mais ben, oui, mais le bon Dieu vient de nous aider, là. C'est juste que ce n'est pas pareil comme on voudrait qu'il nous aide, mais il nous a aidé, il nous a, emmené, il nous a envoyé la plus belle de toutes les choses qui pouvaient se passer, la plus belle Absolument. de toutes les choses maintenant. Choisse le process, acte de foi, inclinons-nous devant la vie, et la vie c'est le COVID, la vie c'est le virus, la vie c'est tout ce qui se passe, mais choisissons le type d'énergie qu'on veut cultiver. Exact. Puis je pense qu'on peut beaucoup, tu sais, pour, pour répondre un peu à la question que je t'ai posée tantôt, c'est quoi notre rôle dans définir le monde qui va émerger post-COVID? Je pense qu'une grosse partie de, de rôle, comme gens, comme toi, puis moi, c'est vraiment, puis, puis plusieurs des personnes qui m'écoutent, j'en suis convaincu, c'est vraiment d'aider les gens qui sont plus déstabilisés par la crise, justement, qui sont dans la peur, qui sont dans la non-confiance, à vraiment trouver cet espace à l'intérieur d'eux où est-ce qu'ils peuvent être, vraiment centré, déposé au centre de la tempête. J'adore cette image-là, Au cœur exact. de la tempête, à l'œil de la tempête. Tout autour, c'est le chaos, mais à l'intérieur, c'est calme. exact Et ça, c'est ma perspective. Oui, il y a le chaos tout autour, mais la réalité, c'est que moi, je suis dans le calme, je suis dans, je suis dans la posture où est-ce que là, dans cette, cette, cette centralité-là, de, de, ce fait d'être centré à l'intérieur de soi, d'être calme, d'être posé, ben ça permet aussi à l'intuition de parler. Et là, je vais poser des gestes qui probablement vont être les, juste les bons gestes que moi j'ai à poser, que je peux avoir le, le meilleur impact. Tu sais, exact. Pour le... Exactement. Ouais. Et c'est la même affaire pour le, cher le chercheur pour trouver des solutions. C'est la même vraiment... Les génies, là, le jour où est-ce que le monde va s'aligner. Là... Non, mais <rire> avez-vous idée de tout ce qui va passer dans les esprits de l'homme? Non, non, mais la pollution, euh, l'eau partout, la famine, la, la, la prospérité économique, l'abondance, c'est ça tout qui va se fait. passer. Mais il faut tout sortir tout de la peur, la gang, il faut, faut faire un acte de foi. Nous sommes la plus belle merveille ouais. du monde. C'est juste qu'on ne sait pas comment conduire cette ouais. machine-là pour l'instant. Tout à fait. But it's, ouais, a vrai. but it's a process. Ouais, ça hein? j'ai des frissons <rire> C'est beau ça, c'est exactement ça. Moi aussi je crois à ça, je pense qu'il y a une... Il y a une euh... Il y, a, il y a un ordre naturel qui va se révéler, qui va émerger. Plus on est de gens qui prennent soin, numéro un, première priorité, de notre conscience, de notre état d'être dans l'instant ouais. présent. Oui, exactement. Et on n'a pas à chercher la solution. La solution se révèle. C'est un chemin que l'on marche pas à pas. Et les obstacles viennent pendant qu'on marche le chemin et on, on « deal » avec quand ça arrive. <rire> tout à fait. Tout à fait. Hey, si je te pose une question, exemple, là. Oui. Si je, te, si je te dis, ou à, à, à la communauté qui est là, est-ce que tu crois que l'amour guérit tout? Bonne question. Je vous laisse répondre, gang. <rire> est-ce que tu crois que l'amour guérit tout? Oui. Est-ce que tu crois que l'amour, la compassion va venir guérir, apaiser l'esprit? permettre à l'esprit de prendre de la hauteur, à ouvrir, à s'assouplir, à ramener une tranquillité. Est-ce que l'amour fait mmh. cet impact-là? Ok, Regardez bien. On commence a, admettons oui. <rire> admettons qu'on dit oui. On va faire des suppositions, nous autres. ok Admettons qu'on dit oui. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, on ne se maîtrise pas. Donc, admettons qu'on prend un cours avec Will, et Will nous enseigne comment bien incarner l'amour puis émettre une un vibe de compassion et de... Euh, bienveillance et d'amour lorsque quelqu'un nous fait chier. On va dire les vrais mots, OK? Lorsque quelqu'un nous met en <rire> réaction, d'accord? Yeah. Saviez-vous qu'à partir de ce moment-là, Donald Trump est l'être qui va purifier le plus la planète? <rire> Pourquoi, François? <rire> Parce que Donald Trump fait réagir plein de monde. Donc, ouais. à chaque fois que quelqu'un fait réagir, on va envoyer de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Pensez-y un peu, là. Pensez-y un peu. Si vraiment on prend toute une formation pour apprendre à cultiver l'amour, la bienveillance, la tolérance, et à chaque fois que quelqu'un nous fait réagir, au lieu d'embarquer dans le jeu de la peur, de la propagande, d'essayer de contrôler, on se donne toute la main et on dit c'est OK. Hein, fait du mieux qu'il peut avec les outils qui a sur le niveau de conscience d'intelligence. Beaucoup d'amour, comme un calinours. Beaucoup d'amour pour cette personne-là. Si on fait tout ça, c'est sûr qu'on guérit le monde. Et tous les gens, que ce soit Macron, que ce soit Legault ici, Trudeau, peu importe, euh, nommez les noms que vous voulez, <rire> Don, euh, euh, Bill Gates, Donald Trump, tout le monde que vous voulez, se, se, se seront devenus les plus grands éveilleurs de conscience que la planète n'aura jamais connus. Hmm. À cause que le peuple aura pris sa responsabilité. Exact. Exact. Tout ce que, tout ce que ça nous montre, c'est qu'on n'est pas dans notre responsabilité. Et voilà. On, on donne notre pouvoir à une classe politico euh, etc, politique euh, même à un certain point mondial, on donne notre pouvoir à ça, oui. on dit organisez notre vie dites-nous quoi penser, les médias, etc finalement on finit par être juste un, une espèce de, on suit t'sais, on suit on sait pas trop dans le fond mais reviens retour à soi, retour à notre responsabilité on a un pouvoir extraordinaire à créer le monde tellement, à, tellement, à travers puis quand tu pousses puis quand tu pousses l'amour, la bienveillance, la compassion, tu ne perds pas ta vigilance. Ouais. Tu perds la vigilance au moment que tu n'es plus amour, au moment que tu n'es plus la paix. Et là, après ça, ça c'est des actions qui n'ont pas de sens, les vieux schémas qui vont émerger au travers de tout ça. Mais quand tu es amour, il peut se passer n'importe quoi. Tu vas rester dans ton centre, tu vas te rester calme. Tu vas faire confiance, confiance au grand plan divin. Exactement. Et c'est l'amour qui guérit tout, c'est l'amour qui fait des miracles, c'est le message qui est partagé depuis la nuit des temps. On n'invente rien, c'est juste que quand on l'applique, là moi j'en parle à l'échelle de l'humanité, c'est vers ça que j'aimerais qu'on tende, c'est comme ça que j'emmène mes enseignements, mais c'est mm -hmm. ça que j'applique avec ma famille, c'est ce mm -hmm. que j'applique avec mon équipe, c'est ce que j'applique avec mes communautés. Et, ouais. Mais il y a un monde qui n'est qui, qui pas en harmonie avec moi, puis que... Mais c'est OK, c'est normal, ça va toujours être. Maintenant, quand je l'applique, ce genre de, de, de, de style de vie-là ou d'état d'être-là, quand je choisis d'appliquer ça, je me sens en paix, je me sens mm -hmm. bien, j'ai soif de vivre, j'honore la vie, je suis bien à l'intérieur de moi, j'ai des étoiles mm -hmm. dans les yeux, j'aime l'être humain, j'aime être émerveillé par la vie, tu comprends? Mais si j'ai ouais. ça, il faut que je répète. Oui, puis je suis sûr que tu fais du bien autour de toi aussi. Mais c'est sûr! <rire> et ça, ça devient exponentiel. Moi, je pense que l'amour est beaucoup plus euh, contagieux que la peur, dans le sens où l'amour, on a envie de s'ouvrir quand on voit l'amour. On bah, c'est est, ça, ça fait des étincelles. C'est sûr, mais en même temps, là, on est dans encore le monde des, de polarité. Il existe ouais. l'amour et il existe la peur. Lequel ouais. vas-tu nourrir? C'est simple. Exactement. Ton attention, là, c'est le siège de ta, de ta conscience, c'est ton attention ici. Lequel vas-tu mettre ton attention? C'est à quoi tu mets ton attention? prend de l'expansion, deviens ta création. Donc, c'est quoi tu veux nourrir? C'est une question d'énergie. Einstein est venu nous le partager, c'était une question d'énergie. Teste là la même <rire> affaire? Moi, moi, honnêtement, là, c'est tous mes choix. Moi, moi, le message que je partage, c'est pas un message... Euh... C'est pas... Oui, il y a une belle philosophie derrière tout ce que je partage. Puis je suis en alignement total avec les enseignements de Jésus, avec les enseignements de Bouddha, avec les enseignements de la haute Source. Mais, mais je ne partage pas le message religieux derrière. Je, je, je, je, je, je partage ce message-là parce qu'il y, y a tellement de sens avec le message que tout est énergie. Tout est fréquence, vibration, énergie. Et notre job, c'est d'apprendre à être des bons cultivateurs d'énergie, des bons gestionnaires d'énergie. Et pour être un bon gestionnaire d'énergie, modélise la nature. Et si mm -hmm. tu ne comprends pas la nature, écoute Jésus, Bouddha, la hauteur des grands, des grands sages qui avaient une justesse. C'est le mode d'emploi. Exact. Pour être en paix et sentir, sentir ré... se sentir pleinement réalisé. À l'opposé, tu vas être dans une angoisse, dans une anxiété. Et l'angoisse et l'anxiété, c'est pas le diable, c'est juste en train de te dire Hey, coucou mon grand, tu n'es peut-être pas à ouais. la bonne place. Quelque Tout à ça a sa raison d'être dans ce plan-là. C'est ça. Je vais en profiter pour tirer le, le commentaire de Manon qui dit. Euh, Bon, elle nous invite à écouter quelque chose. Après ça, elle dit l'amour c'est cool, mais aussi il faut être proactif dans le monde. Ça prend les deux. Est-ce que voilà. toi tu perçois, est-ce que toi tu perçois que c'est l'un ou l'autre ou que les deux vraiment ils vont ensemble Ouais, en fait, euh, ça c'est un choix que j'ai décidé de faire à partir de. Ça fait à peine un an moi. En, en août l'année passée, j'ai eu la compréhension profonde que la plus grande source de souffrance. Hein. J'enseigne beaucoup les sources de souffrance, moi. Ouais. Trahison, ouais. rejet, abandon, humiliation, injustice. Ensuite, addiction, aversion, ignorance. Et la plus grande de toutes les souffrances, c'est la séparation. Merci. Donc maintenant, je ne sépare <rire> plus jamais rien. Plus jamais rien. Tout existe et son, et son contraire. Mais effectivement, euh, l'amour, c'est une chose, mais il faut être en mouvement. Mais en ouais. même temps, j'aime autant mieux avoir quelqu'un qui n'est pas en mouvement, mais qui porte l'amour quand même. Donc, <rire> effectivement. Tant... Tant qu Donc... L'amour, de toute façon, le moment où est-ce qu'on va porter l'amour, le mouvement va se faire tout seul. C'est ça, exactement. Puis tu sais, toi, tu as, as, as partagé une image que j'ai vraiment beaucoup aimée dans ton live sur euh, les masques et tout ça. Tu avais dit que quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, qui arrive, littéralement un virus, ben le système immunitaire de l'humanité s'active. Et ouais. ça, le système immunité, immunitaire, il y a toutes sortes de cellules qui ont tous leur rôle Alors, voilà. c'est pas tout le monde qui va être proactif, aller dans les rues avec une pancarte, dire « Rah, liberté, liberté !» Puis il y en a qui vont venir, qui vont juste s'asseoir dans leur salon et rayonner une énergie d'amour tellement puissante. On ne peut pas exact. mesurer l'impact que ça, exact. ça a. Exact. exact. Et j'ai eu plein de monde qui ont pensé que j'étais contre les protestations. Non, mm -hmm. non. Ça a sa Je place je suis pour la vie. Et si la vie s'exprime à travers toi et te demande de mettre tes espadrilles puis de faire des pancartes puis aller, toi, faire arriver la vérité, tu es essentiel pour l'humanité. La vie te demande de faire ça en ce moment. Moi, la vie ne me demande pas du tout de faire ça. Mais pas du mmh. tout, parce que pour moi, ce n'est pas le sens à ma vie, en ce moment de ma vie. La vie me demande de prendre parole comme ça, de ne pas faire d'opinion, d'être dans une, une tolérance, d'avoir une foi, aussi à nos dirigeants de comprendre que c'est des êtres humains d'avoir une foi en la vie. C'est ce que la vie oui. me demande de faire en ce moment. Comme Bill Gates, la vie lui demande de faire autre chose. Comme Donald Trump, <rire> la vie lui demande de faire autre chose. Exact. Mais je n'ai pas confiance en Trump, je n'ai pas confiance en, en, en, en, en, au gouvernement, je n'ai pas confiance en moi. J'ai foi absolue en la vie. En la vie. <rire> exact. C'est juste ça. Et, et, et, et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humanité, la planète, depuis son existence, elle est en évolution. Le but de la vie, c'est la progression. C'est tout. Ce que tu mets dans ton jardin va progresser. Le but de la vie, c'est la progression. La planète mm -hmm. suit son cours. Est-ce qu'il va y avoir du monde qui va mourir? Il va en avoir plein. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a du monde qui va souffrir? Il va en avoir plein. Mm -hmm. Ça fait partie de la game. C'est le fait. changement pour renaître. Maintenant, il faut s'éveiller. C'est le prochain chiffre de l'humanité. Pour moi, ce n'est pas la plus grande crise. Que le monde va avoir vécu. Pour moi, c'est la plus grande période d'éveil de Éveil. conscience de l'humanité. Exact. Exact. C'est une crise beaucoup plus que sanitaire. C'est une crise, en fait, euh, évolutive, spirituelle. Tellement. Puis, euh, tellement, simplement... tellement de belles personnes. Oui. Oui, puis on les voit de plus en plus. Ah oui. C'est ça qui est magnifique. On, on voit ah, oui. tout le monde de plus en plus. Mais <rire> ben, oui. C est, c est, c est, ça a tellement un bel effet de nous rassembler, même à travers le virtuel, puis puis oui, on dit, ouais, c'est le Wild West dans, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de haine, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'espoir qui se partage. T'sais, toi, François, je te vois comme, en quelque sorte, un manifestant. <rire> mais toi, tu manifestes autrement, et tu manifestes pour l'amour, tu manifestes pour, oui. pour notre nature divine, tu manifestes pour la vie, et ça, je trouve ça magnifique, et merci pour tout ce que tu fais. Hein. Ça mais Écoute, ça me plaisir. c'est au show que j'ai partagé un de ces textes que j'ai vu dernièrement, qui disait quelque chose comme euh, « soyez des rebelles, mais oui, mais qu'est-ce qu'il voulait dire, soyez des rebelles? Moi, je suis un rebelle. Ouais. Un rebelle, c'est pas celui qui, qui, qui, qui vire les, les, les autos de police à l'envers, puis qui, qui casse les vitres, puis qui, con, qui chale contre le gouvernement. Un rebelle, c'est celui qui fait qu ce que je suis en train de faire. Tout à fait. Un rebelle, c'est celui qui incarne l'amour, qui incarne la pleine conscience, qui s'accueille. Si je fais des erreurs, tu dis sais quoi? Je me pardonne. Ça, c'est un rebelle. Je ne serai pas dans la culpabilité, je ne serai pas dans l'autosabotage. je ne me dirais pas, je ne serai pas correct. C est, c est, c est, un rebelle, c'est celui qui marche différemment de la masse mm -hmm, et qui incarne exact. sa vérité. C'est ça un rebelle, en fait. Exact. Donc, donc, soyons rebelles, mais incarnons... En fait, suivez le flot à l'intérieur de vous en ce moment. Ouais. That's it. Apprenez à vous connaître davantage et suivez ce flot de la vie-là. Il va vous emmener à la prochaine souffrance. Il va vous emmener à la prochaine résistance. Il va vous emmener à la prochaine maladie. Il va vous emmener à la prochaine amour il va vous emmener là où est-ce que vous devez aller. Parce que dans voilà. ce grand plan-là, tout a sa raison d'être et tout est parfait. Exact. si la souffrance oui, oui. arrive, essaye de voir ça comme un cadeau. Oui, c'est ça. Exact. Moi je, sais, moi, je sais que toi, tu dis que le burn-out a été un de tes plus grands cadeaux dans la vie. Moi, ah, je oui, sais que la dépression, la dépression, ça a transformé ma vie. Ça, Mais oui, tellement. C'est les plus grands joyaux qu'on qu ne puisse pas avoir. Alors, quand la souffrance vient frapper à ta porte, Essaye de voir ça comme un cadeau. Et plus tu te permets cet, cet, cet assouplissement, j'aime bien ce mot-là, et, et de juste aller voir, accepter et observer cette souffrance-là, eh bien, quelque chose de beau, un, un, un joyau va émerger de ça. C'est tellement inévitable. ça arrive tout le temps. Tellement. <rire> C'est la même chose pour le collectif. Tu sais, moi, moi, en fait, exactement. Moi, j'ai eu un accident de moto. J'ai été un an invalide. Ça a été très difficile, et suite à ça, il y a eu un éveil. Hein. Je suis là que je suis devenu un entrepreneur par la suite. J'ai euh, fait un burn-out, une dépression, pareil comme toi. J'ai euh, fait une faillite, on est venu toutes me saisir. Mon père est décédé. Toutes ces étapes-là, je prends ceux-là, ont été les périodes les plus souffrantes de ma vie et ont été les plus belles périodes de ma vie. Mmh. Sans mmh. ces périodes-là de souffrance, de perte de sens, de perte de repères, de, de, de, de, de, de, de perdre les ressources, une période de déconstruction finalement, je me suis réinventé, donc je suis rené en conscience et je suis devenu une nouvelle version. Et, et des souffrances, François Lemay, il va en vivre plein d'autres encore. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, je les accueille les bras grands ouverts. C'est ça. <rire> en tellement grands ouverts Parce que mon, mon, mon, mon, mon objectif, c'est d'être un être de plus en plus pur, de plus en plus libre. Tu comprends? Donc, la prochaine souffrance, ça veut juste dire que derrière ça, je, je vais goûter à une autre version de François. Et je pense que c'est mon. Euh, mon, mon plus grand kiff dans la vie maintenant. C'est juste ouais. de dire, laisse la vie faire ton oeuvre, son œuvre à travers moi ouais. et j'ouvre grand les bras à quoi d'autre est possible de, plus, de, de façon plus légère. Tu sais. Juste d'être en amour avec ce processus-là, de réaliser que ouais. c'est toujours mieux. Il n'y a pas de fin à comment la vie devient de plus en plus abondante, de plus en plus euh, enrichissante, de plus en plus riche et, et... Je veux dire, il n'y a pas de fin à ça. C'est vraiment un process, mais c'est un process qui dure une vie, peut-être même plusieurs vies, qui sait? Et on, ouais, est tous, exact. on est On est tous là-dedans ensemble, puis c'est magnifique. Tellement. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a plein de monde comme toi, plein de monde comme moi, comme moi plein de monde comme nous, partout yes. sur la planète comme ça en ce moment, dans différentes langues, dans différentes cultures, dans différentes couleurs de peau. Maintenant, un pas à la fois, on met des, des, des, des, des semences dans le jardin, continuons de cu cultiver ça, ça va devenir luxuriant. Et c'est juste mmh. l'expression de la vie qu'on cultive. Oui, exact. Et qui sait qu'est-ce qu qui va émerger après cette période de COVID-là? Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est un, un jardin un jardin d'Éden, disons-le. <rire> Vraiment euh, un moment d'énorme beauté. Juste imagine la vibe qu'on cultive ici, dans cette communauté non, non, dans ta communauté à toi. C'est À l'échelle mondiale. Think about it. C'est énorme. Ah! C'est énorme, c'est beau. Hey, le privilège qu'on a de faire partie de cette étape de l'évolution-là, le privilège qu'on a de faire partie de l'étape de l'évolution où est-ce que les éveils de conscience prennent... Hey, c'est comme ouais. le plus beau privilège d'une vie. Là. Et en plus, participer activement. activement. <rire> oui, je suis le, gars le plus chanceux du monde. Ah oui, je te comprends. <rire> ouais. Bon, mon cher François, ben, ça fait un bon petit 47 minutes qu'on jase. <rire> ça fait plaisir, vraiment, vraiment. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci tellement de, de prendre le temps, puis pour ta générosité de cœur, ça me touche beaucoup. Écoute, je Et... le fais parce que je te reconnais, William, je te vois aller, puis euh, tu penses que tu as un discours juste, tu as un discours, euh, euh, tu cherches toi aussi ta vérité, puis tu n'es pas en train de dire c'est la vérité, donc moi, c'est de plus en plus... Euh, ce genre de joueur-là que je veux encourager, que je veux soutenir, que je veux donner la main, que je veux dire, OK, on n'est pas là, on est là pour, pour s'aider à se connaître. Exact. C'est qu'on est, on est en train de faire tout le monde ensemble. Donc, bravo pour ce que tu fais puis continue puis à, à toute cette belle communauté-là. Vous êtes aussi des éveilleurs de conscience. <rire> on a toute notre raison d'être dans ce système-là. Tellement, tellement. Ben, merci infiniment puis, ben, enchanté, mon ami. <rire> Et euh, j'ai déjà hâte à la prochaine fois qu'on aura la chance de jaser, de partager des mots c'est... Très enrichissant. Merci d'être là. Cool. Merci. Alors, bye tout le monde. Je vous aime. Et on se reparle très, très bientôt. Bye, bye. Bye.